Voilà, nouvelle vidéo pour euh, rapide. Euh, juste un petit message pour Patrick de la chaîne euh, Lixiaolong Long. Euh, donc, euh, tu me disais que tu avais des problèmes de pollinisateurs. En fait, voilà, je voudrais te montrer et écouter. Voilà ce qui se passe quand euh, tu installes des buissons ardents. Donc le nom exact, je ne me rappelle plus le nom exact de, en, en latin. Euh, donc ça c'est des buissons ardents, donc il en existe de différentes couleurs. Moi je les ai pris rouges. Alors pourquoi rouge Parce que les petites fleurs là, qui, qui attirent vraiment les pollinisateurs, là comme tu vois, il y en a partout. Et euh, eh ben en fait ça fait des petites billes rouges ou oranges, Alors je crois qu'il y a peut-être une autre variété jaune, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a au moins deux couleurs qui existent et donc comme tu le vois en fait ça fait une myriade de petites fleurs et là vraiment les, les pollinisateurs sont vraiment attirés à fond, à fond, à fond donc là tu vois il y en a vraiment partout donc voilà si tu cherches quelque chose pour attirer les pollinisateurs je pense que ça peut t'aider Donc euh, moi j'utilise ça, c'est utilisé pour faire des haies défensives parce qu'il y, y a des épines en fait très longues qui font peut-être 4 cm de longueur alors là on ne les voit pas bien mais euh, euh, si tu te piques avec ça euh, tu te fais très mal donc euh, c'est un arbuste persistant donc si ça t'intéresse, ah, ben, mets ça chez toi euh, si tu as un besoin particulier ou simplement pour attirer les pollinisateurs euh, franchement euh, c'est vraiment le top c'est euh, la deuxième année que je les ai installés donc ça pousse quand même assez rapidement je les ai tuturés là comme tu vois donc, euh, donc voilà, et il y a aussi un autre arbuste que j'ai installé, mais là la pollinisation est finie. Donc euh, voilà, et là ça fait aussi énormément de petites fleurs. Euh, Celui-là, par contre il doit avoir 4-5 ans. C'est un Fautigna Red Robin. Donc il existe aussi euh, des Photinia. Euh... Alors celui-ci a les fleurs, les feuilles rouges en, en, en automne. Enfin, ou c'est fin d'été, je ne sais plus exactement, mais euh, euh, c'est vraiment super joli. Euh, donc, il y en a pas mal hein, quand même dans les jardins, euh, tu, tu dois connaître, je pense. Et sinon, il existe aussi avec une version en, en, en liseré euh, rose, euh, plutôt que rouge. Au, au bord des feuilles, en fait, ça, ça, ça, ça se colore de rouge euh, ici, euh, quand c'est le moment. Et euh, il existe donc la version rose qui s'appelle euh, Pink Marble donc, euh, donc euh, voilà, ça, si ça peut t'intéresser aussi euh, si tu veux mettre ça chez toi donc ça a fleuri bien sûr avant les autres donc euh, ça peut être intéressant de combiner les deux euh, donc voilà, je pense pas que ce soit des plantes qui sont extrêmement chères parce que c'est quand même relativement répandu euh, pareil pour le buisson ardent donc euh, voilà, bah, écoute, hein, si, si ça peut t'aider euh, à maintenir et à faire en venir euh, d'autres pollinisateurs donc euh, voilà, je serais content d'avoir pu t'aider allez Ciao